Salut et bienvenue, petit tuto consacré à Inkscape pour voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc on utilisera plusieurs outils, ici l'outil créer des objets texte et puis l'outil créer des dégradés. Puis également on utilisera l'outil pulvériser ainsi que l'outil sculpt pour avoir les effets de flou là sur les différents objets. Et puis sur un cercle on utilisera un dégradé radial avec une fonction de fusion et estampage de couleurs. Allez c'est parti, fichier nouveau à partir d'un modèle. Et puis on va choisir ici d'un screen, on va choisir 1920 à 1080 et on clique sur créé à partir du modèle. On va centrer par rapport à la page en cliquant là-dessus. Le raccourci c'est 5. On va aller dans Affichage, on va faire plein écran. On va choisir ici, euh, alors non pas écran large, mais on va décocher de façon à voir les pictos euh, ici placés au même endroit que moi. Et puis on va importer dans le modèle, fichier, importer. Donc le modèle sera téléchargé en bas de la vidéo ouvrir, incorporer. Là, voilà, j'ai déplacé le modèle sur le côté. Donc, pour cela, j'ai cliqué là-dessus. Pour sélectionner l'outil sélectionner et transformer des objets, le raccourci c'est S. Voilà, je clique sur mon image. À ce moment-là, il y a les petites flèches de chaque côté. Et je peux cliquer sur mon image, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je vais le déplacer comme ça à côté de ma zone de travail. Et pour me déplacer dans ma zone de travail, je clique avec la molette, je reste appuyé et je peux comme ça me déplacer. Également, j'ai des glissières en bas, là, pour me déplacer horizontalement et verticalement. Donc la première chose à faire c'est recréer le texte, alors tout simplement on va cliquer là-dessus, sur l'outil créer et éditer des objets texte, je clique. Donc, je vais saisir ici bonne année. Alors je vais augmenter la taille du texte, donc plusieurs possibilités, soit je clique ici pour avoir l'outil sélectionner et transformer des objets, et je m'amuse à cliquer sur la flèche en appuyant sur CTRL, je me déplace à peu près à 45 degrés, voilà. Ou alors, CTRL Z pour revenir en arrière, je clique ici sur l'outil texte, je me mets dans ma zone de texte, à ce moment là j'ai le curseur qui est dans ma zone de texte, je fais CTRL A, et je peux ici venir changer la taille du texte, par exemple à 72. Alors là j'ai une police de caractère qui n'a pas d'accent, donc je vais la changer. Donc je me mets dans ma zone de texte, CTRL A, et je peux cliquer sur la petite flèche là, de façon à pouvoir choisir une autre police de caractère, par exemple celle-là, la Crafty Lover. Ou alors ce que je peux faire, je peux me mettre ici, je clique, j'ai mon petit curseur, vous voyez, dans cette zone de texte, et j'appuie sur les flèches du clavier, ce qui permet de, dé de faire défiler comme ça les différentes polices. Je vais récupérer celle que j'ai dite tout à l'heure, la Crafty Lover, voilà. Je vais l'agrandir, donc je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL, ceci c'est pas trop mal. Alors pour déplacer, je clique sur mon objet, je reste appuyé avec le bouton gauche et je peux comme ça déplacer mon objet. Alors là on va mettre libre pour 2023, donc je duplique cet objet, plusieurs possibilités, on peut venir cliquer là-dessus, CTRL D, et comme ça un nouvel objet. Alors je veux également vous montrer ici la fenêtre des calques, voilà, de façon à ce qu'on comprenne bien. Ici j'ai mon calque objet avec mon image, que je peux venir masquer et démasquer. Là j'ai mon texte, bonne année, le premier que je peux éventuellement renommer ici, hein, je double-clique, je tape « Bonne année ». Et ici, je vais mettre euh, le texte libre. Donc je double-clique ici, « Ctrl A » pour tout sélectionner, et je tape « Libre » en majuscule. Je vais changer la police, pour une police un petit peu plus bâton. Voilà, je l'agrandis. Alors moi j'aime bien utiliser les flèches comme ceci. Hop. Donc on peut renommer bien sûr le calque ici, le calque objet, on peut mettre le texte libre. Euh, je duplique encore cet objet, donc on avait vu qu'on pouvait cliquer là-dessus, mais également faire CTRL-D. Donc je vais faire CTRL-D. À ce moment-là, j'ai un autre calque objet qui s'appelle libre qui est apparu. Je vais le cliquer, glisser, le réduire en cliquant sur la flèche, en appuyant sur CTRL. Donc je peux double-cliquer, vous voyez, je me mets à peu près sur le E là. Je double-clique, ce qui permet de faire apparaître le curseur, et le curseur va directement dans la zone de texte. Donc je fais CTRL-A. Je saisis pour. Je duplique encore, CTRL D, je déplace, j'agrandis un petit peu. Et si j'appuie sur CTRL SHIFT, j'agrandis mon texte par rapport à son centre. Ici, je vais renommer ce calque en pour, et celui-là en 2023. Là, je vais saisir 2023 également. Là, ce que je vais faire, je vais descendre légèrement le 2. Alors, pour descendre le 2, ici, je vais cliquer là-dessus sur espacement, et on peut jouer là-dessus. Voilà, bon, je vais peut-être augmenter, je vais mettre ça. Ça devrait être pas trop mal. Le 3 je vais peut-être l'agrandir un peu, je vais mettre 400 et je vais le descendre. Voilà, je le mets à 90, ça devrait être pas trop mal. Voilà, C'est un petit jeu que je fais avec le texte, je vais réduire un petit peu la taille du texte pour ici, comme ça. Je vais augmenter la taille du livre. Là c'est vraiment de l'ajustement en fonction de, de ce que vous souhaitez obtenir. Je vais enregistrer mon fichier sur le bureau enregistrer, maintenant ce que je vais faire je vais récupérer ici ou plutôt créer le dégradé alors pour créer le dégradé pour cela je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés je clique dessus je me mets ici je clique je glisse c'est un rectangle avec des bords arrondis moi je veux des bords bien droits, donc je clique ici et je vais récupérer les différentes couleurs qui sont là donc je vais cliquer sur la pipette je vais commencer par la couleur ici par exemple celle en haut hop je vais cliquer sur l'outil créer et éditer des dégradés je me mets bien ici dans mon rectangle et je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Voilà. Ici, vous voyez le petit cercle bleu est sélectionné. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil pipette et je vais récupérer la couleur ici. Voilà, donc j'ai un dégradé de l'orange à un jaune euh, orangé. Maintenant, toujours avec l'outil créer, éditer les dégradés, je vais créer un paquet de couleurs à cet endroit-là. Donc je double-clique. Voilà, vous voyez, j'ai un petit losange, j'appelle ça un paquet de couleurs, sur lequel je vais pouvoir appliquer la couleur qui est orange, là, celle-là. Tac. Donc je vais créer un autre taquet de couleur ici, voilà, ce taquet de couleur, je vais lui mettre la couleur jaune clair qui est là, donc outil pipette, on voit que le raccourci c'est D, tac, et je peux cliquer et le descendre un petit peu, de façon à ce que ce soit vraiment une transition très dure entre les deux là, je me mets bien sur la ligne bleue, là vous voyez il y a un petit plus qui apparaît, je double clique, donc là j'ai le losange qui est bleu qui est sélectionné, je clique sur l'outil pipette et je récupère la couleur pas mal. Là il me semble qu'il y a un jaune, donc je vais remettre un taquet de couleurs donc, sur la ligne bleue, je double-clique, je sélectionne l'outil pipette et je mets la couleur jaune. Donc là j'ai mon dégradé, dégradé que je vais pouvoir appliquer donc, sur mon texte tout simplement. Donc ce que je peux faire, je peux faire un CTRL-C ou édition copier, je vais sélectionner ici tous mes textes et je vais faire édition coller le style ici, MAJ CTRL-V. Voilà. À ce moment-là, j'ai mon dégradé qui est bien appliqué sur mes différents textes. Je vais pouvoir les ajuster. Alors Pour cela, je vais cliquer sur l'outil « Créer éditer des dégradés ». Et là, on voit que mon dégradé, qui est appliqué donc sur « Bonne est à cet endroit-là. Donc, je vais devoir le déplacer. Je clique sur le petit carré du haut, j'appuie sur « Shift », je clique sur le petit cercle du bas. À ce moment-là, vous voyez, j'ai le haut et le bas qui est sélectionné. Je vais pouvoir, par exemple, cliquer sur le haut et venir le déplacer comme ceci. Après, je peux réduire la taille. Donc Pour réduire la taille, il faut juste sélectionner le haut. Voilà, j'appuie sur CTRL, c'est bien la verticale. Je clique sur le bas, j'appuie sur CTRL, voilà, on peut l'ajuster comme ceci. Une autre technique, c'est de cliquer sur le mot libre et cliquer glisser tout simplement. Pareil pour ici, pour. Donc on zoome de façon à être le plus précis possible. Je clique, je glisse. J'appuie sur moins pour dézoomer. Et sur l'année 2023, je clique, je glisse. Voilà, comme ceci, ça va être pas trop mal. Voilà, une fois que c'est fait, je peux mettre mon petit dégradé à côté. Je vais faire maintenant le rectangle noir qui est derrière. Donc je clique ici sur l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Alors je vais mettre en X0, en Y0. Longueur, donc en pixels, on a dit que c'était 1920 et la hauteur 1080. Et je place cet objet, vous voyez le rectangle qui est ici, je vais le placer tout en bas en cliquant là-dessus. je vais récupérer la couleur grise grâce à l'outil Pipette, comme ceci. Alors j'ai dit que sur... Le texte, il y avait un petit contour, eh bien, on va l'appliquer tout de suite. Je sélectionne mon texte, je clique ici sur l'outil Créer, Éditer et dégradé. et je vais mettre un dégradé sur le contour. Je clique, je glisse, et je zoome. Alors là, j'ai un dégradé donc, du noir vers le noir avec une transparence. Moi, ce n'est pas celui-là que je veux, je veux celui-là. Voilà, vous voyez, le... le dégradé sur le contour est apparu. Par contre, au niveau des lettres, c'est pas terrible, moi, ce n'est pas ça que je veux. Donc je vais aller ici dans « Fond et contours », je clique ici, je vais apparaître la fenêtre « Fond et contours », je vais dans « Style de contour et je projette le contour derrière l'objet en cliquant là-dessus par exemple, vous voyez et je vais augmenter l'épaisseur, on va mettre une épaisseur par exemple de 1 pixel. Alors ce contour, bien sûr, on peut venir le modifier pour chacun des textes, comme ceci, pareil là, hop, je déplace, et ça va influencer que le contour sur le texte ici qui s'appelle « Libre ». On zoome un peu pour voir ce que ça donne. Ouais, C'est assez subtil. Hein. Voilà, on peut vraiment venir faire quelque chose d'assez fin. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire, on va pulvériser des petits cercles. Donc pour cela, d'abord, on va les créer. Donc je clique sur l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique dessus. Je clique, je glisse, appuyant sur Control. Alors moi ici, je veux... Euh... Je veux un fond avec un remplissage indéfini et je veux un contour également avec un remplissage indéfini. C'est le point d'interrogation qui est là. Alors l'avantage de faire ça, je vais réduire un petit peu mon cercle. Voilà. Si j'utilise maintenant l'outil pulvériser, donc l'objet ici a été sélectionné, je vais utiliser pulvériser des clones et je vais le mettre à cet endroit-là. Donc je clique et je déplace, vous voyez, il y a plein de petits cercles qui apparaissent. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup, CTRL Z, euh, je vais en mettre un peu moins au niveau de la quantité, je vais en mettre 40 largeur, je vais augmenter un petit peu, à 40 aussi, par exemple. Et je vais augmenter euh, l'échelle jusqu'à 100, de façon à avoir des cercles assez gros et d'autres très petits. Alors je clique, voilà, c'est ce que je voulais. Et l'avantage d'avoir utilisé un remplissage indéfini, c'est que ces objets, je peux venir maintenant leur changer la couleur. Voilà, je vais les mettre en blanc. Et si je sélectionne maintenant l'outil sculpter, j'ai la possibilité en cliquant là-dessus, de perturber la couleur des objets sélectionnés. Ce qui permet voilà, d'avoir des, des petites nuances qui peuvent être assez intéressantes. Alors moi, c'est pas vraiment ça que je veux. Je veux plutôt euh, décaler vers la couleur de l'objet euh, sélectionné. Plutôt décaler la couleur des objets vers celle de l'outil. Là, on voit que l'outil, c'est blanc. Moi, je veux plutôt une couleur euh, plus chaude. Je vais prendre ce jaune-là. Maintenant, je clique et vous voyez, hop, automatiquement, mes petits cercles deviennent un peu plus jaunes. Voilà, c'est pas mal. Après, on va utiliser ici la fonction flou. Donc, je clique là-dessus et je vais flouter un petit peu mes objets. Je peux également m'amuser à les agrandir. Alors je vais cliquer là-dessus. Et si j'appuie sur Mage, alors si je n'appuie pas sur Mage, je vais rétrécir mes cercles. Mais si j'appuie sur Mage, d'ailleurs je vais bien augmenter la force, voilà, à 100 de façon à ce que ce soit visible à rapidement. Donc j'appuie sur Shift, et vous voyez mes cercles grossissent très rapidement. Voilà, maintenant je sélectionne l'outil, Sélectionner et Transformer les Objets. Je vais créer un groupe avec tout ça. Donc pour créer un groupe, je clique là-dessus. Et je vais déplacer ici mes petits cercles comme ceci. Et je vais les déplacer derrière, ici, euh, mes textes. Donc je peux venir déplacer mon groupe comme ceci et je mets derrière le texte euh, bonne année. Alors une dernière chose qui peut être intéressante, c'est d'avoir ici un cercle que je vais créer. Donc je clique, je glisse en appuyant sur contrôle, un cercle où on va mettre un dégradé radial. Je clique. Donc je clique ici sur dégradé radial. Je double clique sur mon cercle de façon à avoir le. Alors c'est pas sur le contour que je voulais, donc contrôle Z était sur le fond. Donc je double clique sur mon objet. À ce moment-là ici, je vais mettre une couleur orange, un peu plus orange, voilà, comme ceci. Et la couleur extérieure, ça va être du noir. Voilà, donc j'ai un cercle vraiment qui est tout simple, hein, avec un dégradé radial du noir à l'extérieur vers l'orange. Et ce cercle, je vais le déplacer comme ceci. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour. Et je vais tout simplement changer son mode de fusion et je vais utiliser estompage de couleur. Et là, vous voyez, ça permet, alors c'est peut-être assez subtil, mais ça permet de renforcer ou d'avoir des effets qui peuvent être vraiment très intéressants. Voilà, comme ceci. Et on peut dupliquer cet objet. Donc on a vu que pour dupliquer, c'était CTRL D. Voilà, à ce moment-là, j'ai un autre cercle que je peux venir déplacer et avoir comme ça des effets qui peuvent être assez int intéressants. Voilà, donc je vais masquer ces objets-là et ce rectangle, celui-là également. Voilà, donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.